Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ces mini reviews sur GLG vidéo. Oui, ça reprend pour de vrai et là, sérieusement. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux écouteurs Black Shark, les Black Shark T14. Alors, peut-être que tu as vu sur mon autre chaîne, on a présenté les Lucifer T1 et Lucifer T2 sur GLG review. Ils ont dit, tiens, pourquoi ne pas présenter ces T14 qui sont complètement différents sur GLG vidéo Ah, ouais, parce que voir les produits en photo, bah, c'est bien, mais en vidéo, c'est mieux. Alors, débridez-vous et découvrez tous nos tests tech ou smartphones. Alors c'est y en qui me demandent comment je filme par-dessus, en fait je filme avec la caméra Insta360 Link, vous trouverez la review au moment en fiche, <rire> si tout va bien, et sur GLG Review. Bon, on commence par le contenu de la boîte. Bah, dans la boîte, il n'y aura pas bien grand chose. Il y aura nos, notre coffret, OK, avec nos écouteurs dedans. Il y aura un petit câble USB vers USB type C. Pas de coussinet, tiens, étonnamment par rapport aux anciens. Allez, si on parle un petit peu du boîtier 370 mAh, OK. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il est transparent. Et il est juste magnifique. Il, il suit un peu cette nouvelle tendance de produits transparents instaurés. Euh certainement par, par nothing, mais qui avait déjà été fait par de nombreuses marques. On a un boîtier qui est transparent, qui est plutôt joli. Encore une fois, vous avez vu, bon, ça charge en USB type C, aucun souci. Ok, il y a monter Black Shark sur le côté, on a un espèce de petit processeur sur le dessus, c'est plutôt joli. Et à l'intérieur, on laisse apparaître nos écouteurs. Et pourquoi il n'y a pas besoin de, bah, de coussiner C'est qu'en fait, ça reprend un peu le format qui a été là, du coup, instauré par Apple, avec une espèce de, de couillette que tu mets dans les oreilles et tout. Voilà, avec le côté gauche et le côté droit, euh, on pourra quand même relativement <rire> kiffer le côté transparent de la chose. Ils sont très très très jolis, hein, comme ça. Alors la qualité n'est pas exceptionnelle non plus, mais ils sont euh, très jolis, voilà, et ça fait déjà quand même une grosse partie du dossier. Donc, conception transparente, par rapport aux indiques, oui, 24 heures de temps de jeu, ça veut dire qu'il va pas le recharger plusieurs fois dans le coffret, c'est ça. Conception semi-intra-auriculaire, donc on reprend un peu le format qu'on avait vu, bah, par exemple chez Apple ou chez d'autres marques, avec juste le truc qu'on met devant et... <rire> Je fais... Mais ça a mis la musique automatiquement. voilà Donc, le couplage en une étape, ça, on aura vu. En fait, vous allez pouvoir coupler directement l'appareil avec le petit bouton ici. Normalement, on vous l'ouvrez, il se met en appairage. Si ça ne ça marche pas, vous restez appuyé là-dessus. C'était exactement mon cas. Le toucher intelligent, oui, parce qu'ils sont tactiles. Bon, on prend sur la fiche tactile, répondre à un appel, OK. Play pause en appuyant deux fois sur L ou sur R. Donc là, c'est ce que je viens de faire pour couper la musique. Ça, quand je les ai mis, j'ai dû appuyer dessus, ça a lecture. Rejeter l'appel, encore une fois, deux secondes. L'assistant vocal, trois fois. La piste précédente, appuyer trois fois et la piste suivante trois fois. Bon on nous parle d'une réduction de bruit, c'est vrai qu'il y a des micros intégrés. Alors j'ai essayé d'appeler quelqu'un et malheureusement, comme il n'y a pas possible de l'activer ou de désactiver, on lui demande c'est bien, il me dit oui, je dis tu m'entends, oui, est-ce que c'est mieux Ben là on peut pas désactiver, donc en fait bah, c'est bien. Comme un, comme un micro dans, un, dans une oreillette. bon Au niveau des normes, on voit bien Bluetooth 5.0, HSP, HFP, A2DP, AVCRP, on a une bonne transmission, c'est du Bluetooth 5.0, les 24 heures et tout, on parlera du son juste après, ils sont IPX5, euh, résistant à la transpiration et euh, voilà si on veut faire du sport et tout, il n'y a pas trop de soucis. Large compatibilité, bien évidemment, bah c'est du Bluetooth, ça fonctionne un petit peu avec tout, et le mode séparé, c'est-à-dire que vous pouvez n'écouter que le gauche ou que le droit, éventuellement donner à quelqu'un d'autre et tout, ça peut être intéressant par exemple, pour moi qui n'écoute que d'une oreille, voilà on écoute le droit ou pour laisser une oreille de libre, c'est plutôt intéressant. Bon, parlons un petit peu du son. Et c'est là, en fait, que le bas blesse. C'est le problème de la forme de ces écouteurs. Soit en écoute un, la forme est parfaite à ton oreille et donc du coup le son est incroyable. Soit il n'est pas super adapté et le son tout de suite est complètement différent. Puisque quand je les ai mis la première fois, j'ai eu du mal à les placer. Le son était criard. Ça veut dire qu'on avait un haut-médium tout le temps. On n'avait pas vraiment de, de bas-médium ni vraiment de grave. On avait plutôt un haut médium qui tapait dans les aigus, c'était criard et tout. Je me suis dit, oh là là, c'est vraiment pas terrible. Et je me suis dit, oh là mais il y a vraiment un problème avec ça. Soit il faut que je joue avec l'équaliseur soit il y a un souci. Et en fait, le souci vient comme à chaque fois, vient soit vous n'avez pas mis le bon coussinet, soit là, à cause de la forme de ses oreilles, c'est que l'eau-parleur est mal placé. Et c'est vrai que si, par exemple, la petite tige comme ça est trop à l'arrière, en fait, le son est dégueulasse. Et il faut vraiment le mettre comme ça. Et pour moi, mettre la tige vraiment quasiment à l'avant. Pour que en fait, le haut-parleur. Puisse quasiment rentrer dans l'oreille et qu'on ait une directivité vachement optimale. Et là, en le plaçant bien, c'est bon. En fait, voilà, on a des bonnes basses, on a un médium qui redescend un petit peu et on a surtout un bon spread qui est assez large, c'est-à-dire que ça monte dans les hauts médiums et ça monte dans les aigus, dans la petite illicite. Donc le son est très sympa, il n'y a pas de grosse dominance de basses, il n'y a pas de grosse dominance d'aigus, mais encore une fois, il faut bien le placer. Et ça, c'est vrai que c'est un problème qui revient souvent, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une oreille qui est bien adaptée à la forme de du truc, vous risquez de le mettre et de vous dire le son il est dégueulasse, ou alors de chercher comme moi pendant cinq minutes le bon emplacement pour avoir le, la meilleure qualité du son. Donc là c'est moins bien que peut-être que les embouts où on met dedans, on trouve le bon embout, on fait un bouchon et là on a des basses plutôt sympa et on a un registre plutôt large. Que là bah soit ça va aller, soit ça va pas aller un petit peu comme certains ont le problème avec euh, ceux de chez Apple. Et enfin on finira avec le prix. Je trouve un prix plutôt agressif, 29,99. Encore une fois c'est un prix TTC Amazon, garantie deux ans. Ça vaut, c'est si au bout de deux ans, tu tombes en panne, tu les renvoies à Amazon, souvent quasiment ils te remboursent. Donc c'est plutôt pas mal. En plus fait, ce qu'on peut voir c'est que directement en bas de la fiche produit, il y a un petit coupon de 10% à gagner, donc 29,90 moins bah, 10% de 30, ça fait 3 euros, donc ça fait du 27,90 à mon avis, ou 26,90. À peu près enfin, 26, 99, voilà pour être bien précis. Je trouve que le prix est relativement bien placé pour des écouteurs qui sont sympas. Encore une fois, ils sont pas un son incroyable. Ils ont pas un son mauvais, mais ils ont un look. En fait, ils ont une marque. Déjà, c'est un Black Shark. Et ils ont un look vraiment transparent qui est plutôt sympathique. Il n'y a pas de, de logo gaming ou de low latency. Il n'y a pas de réduction de bruit en écoute uniquement en appel. Donc, ce qui fait qu'on a un produit plutôt cohérent placé à bon prix. Voilà, tu me mets un commentaire en de ces vidéos pour dire ce que ça pensait de ce cas. Est-ce qu'il est bien? pas bien trop bien et tout je lis tous les commentaires je mets un petit cœur d'amour et je réponds à tous les commentaires pour dire merci déjà parce que chaque commentaire compte et si tu réponds je réponds c'est bon pour le référencement et enfin comme d'habitude tous les pouces sont permis que tu aies aimé la vidéo que tu aies pas aimé la vidéo que tu aimé ne pas aimer la vidéo pas aimé aimer la vidéo tu mets un pouce en l'air un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement et comme ça même si es timide pour mettre un commentaire ça me permet d'avoir un peu vos réactions et voilà c'est tout pour aujourd'hui les vidéos reprennent sur gilet vidéo une par semaine minimum garantie la semaine prochaine j'ai un produit plutôt sympa ah non, j'ai les trottinettes et tout. Oh, j'ai plein de trucs qui vont arriver et tout. Voilà, moi je serais toi. Je m'abonnerai hein, et forcément, comme ça, tu es sûr de rien louper. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Ah, je vais prendre une boîte. Bye bye.